encore une discussion entre Betchamaï et Bethilel, et que de nouveau c'est Betchamaï qui va gagner au point où Bethilel va reconnaître l'alacha, qu'il faut établir l'alacha comme Betchamaï. On parle de quoi On continue à parler toujours de notre... du de, de, de sujet de ce chapitre. Une femme qui vient et qui nous raconte que son mari est mort. On a déjà dit que, selon la Torah, on ne peut croire quelqu'un, on ne peut croire qu'un homme il est mort que s'il y a deux témoins, Chérim, qui viennent, deux bons juifs, hommes, pas femme, uniquement qui l'ont vu parfaitement, d'accord On ne peut pas euh, qui l'ont vu même ensemble, ça dépend des cas, et des fois il faut que ce soit deux témoins qui soient ensemble, des fois même si c'est un qui l'a vu une fois, l'autre qui a vu le lendemain. Là, je ne sais pas comment c'est présent, précisément, je ne sais pas s'il si faut voir ensemble. En tout cas, selon la Torah, pour pouvoir croire, pour pouvoir permettre un homme, à un mort, dire que quelqu'un est mort, c'est que deux, deux hommes, deux témoins cachés. Quand Rami, on dit avec des, une situation pareille, avec une rigueur pareille, on va se retrouver avec des femmes bloquées à n'en plus finir. Alors quoi Rami, on fait des coulottes. On va permettre avec un seul témoin, ça c'était le plus haut. Et maintenant, on va même aussi permettre avec la femme qui vient, qui nous raconte que son mari est mort. Grand ridouche. Quelqu'un, vient, nous raconte que. Une femme, elle vient, nous raconte que son mari est mort. Eh ben, on la croit. Imaginez, juste pour vous donner une idée, quelqu'un, un homme qui revient de Kruzlaresk, il nous dit que sa femme, elle est morte, et que maintenant il veut se marier avec sa sœur, avec la soeur de sa femme, on va pas lui permettre, parce que qui nous a dit qu'elle est morte, sa femme Qui l'a divorcée, qu'elle est restée là-bas, qu'il n'a pas marier avec sa sœur Sur qui on se fonde Sur toi Toi, t'es toi, pas un témoin, toi es le concerné, tu vas pas être témoin. Ça c'est en général, spécialement pour, pouvoir, pour permettre la femme mariée là, elle, elle est permise, à la, elle va nous raconter qu'elle qu a le droit de se marier, et même mieux que ça elle va se marier, elle va pouvoir, elle se marier, elle va même pouvoir faire le hiboum e et se marier avec même son beau-frère. D'accord Le sujet maintenant de notre Mishnah, est de savoir, est-ce qu'elle va aussi prendre ça que tout bas ou pas Il s'est engagé, le mari, cela euh, coûte pas, à donner euh, 400 000 euros. Est-ce qu'on va lui dire, là, bah, tu sais quand même, tu nous racontes que, son mari, que ton mari est mort, Bah écoute, prends aussi les 400 000 euros ou pas C'est la question de la Mishnah. Parce que d'un côté, alors on va dire quoi hey, d'un côté... Je sais pas quoi, voilà, qu'est-ce qu'on fait <rire> Et on peut, on peut dire les deux. C'est exactement la marque qui va y avoir entre Batchama et Betilel, ça va être à double avec une deux, deux, deux possibilités de le Batchamaï. Betilel va nous dire, écoute, nous on a permis de te marier, mais reste, fais-toi petite, on te permet de te marier, mais rien d'autre. Le strict minimum. L'argent, tu la touches pas. Bétilel, Batchamaï va nous dire mais non, c'est quoi si ça Si on te permet de te marier, ça signifie que tu es, es une veuve. Si tu es une veuve, et bien tu vas pouvoir te marier complètement. On va, on va on va te permettre, une, alors que tu es peut-être une femme mariée, on va te dire non, ton témoignage, il est validé, il est accepté, cautionné, pour pouvoir te remarier, à plus forte raison pour, pour, pour pouvoir prendre de l'argent. Qu'est-ce qui est plus grave dans la vie d'une de, de, de, femme mariée qui va partir avec un autre homme ou quelqu'un qui va perdre 400 000, 400 000 euros Qu'est-ce qui est plus grave Une femme mariée qui va partir avec un autre homme, bien sûr. Imagine, elle va partir se marier, peut-être qu'elle va avoir des mamzeries, peut-être va avoir... Et malgré tout, on lui permet de se marier. Si on va lui permettre de se marier, à plus forte raison qu'on va lui permettre de prendre de l'argent. Et voilà, pour le moment, c'est la première partie de la Mishnah, après on expliquera la, la suite du, du, du, du, du, comment dire, du, du dialogue, du, je n'ai pas le terme, c'est pas grave. Betchamay donc nous dit, Tinasseh vetitol ktubata, elle pourra se marier et même prendre saktuba aussi, ce qu'ils sont engagés de lui payer, il lui donnera. Betchamay nous dit, non, Tinasseh vetitol ktubata, qu'elle se marie mais qu'elle ne prenne pas Saktuba. ce qu'on lui a permis, on l'a permis, ce qu'on ne l'a pas permis, on ne l'a pas permis. Ce qu'elle qu a fallu permettre pour, pour qu'une femme ne reste pas bloquée, alors on va lui permettre. Ce n'est pas une raison qu'elle doit s'être héritée son mari. Ou à prendre ça tout bas. « Amroulaym betchamay, zonretoké betchamay. »« I tartem erva je ne vous comprends pas betchamay. » La erva, une femme mariée, tu as pu la permettre grâce à sa parole. « L'otatiroet, maman mamonakal, vous n'allez pas lui permettre même de prendre l'argent. »« Qu'est-ce que ça peut faire ?»« A plus forte raison qu'il faut lui permettre. »« est, est plus grave. »« Tu as permis un interdit de khivuv mita, tu l'as permis grâce à, grâce à sa parole. A ah, plus forte raison qu'elle ne va pas pouvoir aussi prendre Saktouba, pourquoi pas Amour la Mbeth Hillel, ils ont retourné il Hillel, j'ai une preuve que ça n'est pas vrai. Question. Elle, elle, vient de nous dire que son frère il est mort. Bon, elle doit prendre Saktouba. T'as dit combien 400 000 euros, mais lui, il était milliardaire. À part ça, il avait encore euh, 2 millions d'euros. Qu'est-ce qu'on fait avec ces 2 millions Ses frères ils vont se le partager, pas question. Ça va se bloquer pour le moment. Parce qu'on évoquait dans le cher précédent de l'histoire de Ronarad. c'est une situation très compliquée, ça. Ouais, C'est très fréquent les hétéragonautes quand il y avait les guerres, les guerres de. Il y a eu des, des tas de hétéragonautes qui. Il y a eu encore récemment quand il y a eu la, la fameuse histoire de, des, des, des, des jumelles là en Amérique, récemment. C'est le jour de mes conseils. Il y a. D'accord, en 2001, il y avait eu quand il y a eu les, les, les tours qui sont tombés, des juifs qui sont partis, ah bah, ils sont parvenus, on ne sait pas, on n'a jamais retrouvé leur corps. Est-ce qu'on va permettre, on ne va pas permettre que, Dans quelle situation on va pouvoir se permettre Une chose de sûre, si on ne sait pas ce qui s'est passé avec lui, on ne va pas partager son héritage à ses héritiers. Parce que peut-être ça lui, ma Peut-être que finalement il va débarquer. Peut-être qu'en fait quand il y a eu cette histoire, il est parti, il en a profité pour, pour aller refaire sa vie, et puis un jour il compte revenir d'ici 30 ans pour reprendre ses biens. Ma pitom, de quel droit on va se prendre ses biens et les donner à quelqu'un d'autre Ses biens devront rester, personne ne va les hériter. Selon ce principe aussi, la femme qui débarque d'Amérique, elle était partie avec son mari, elle nous dit, « Mon mari il est mort, je veux aussi touba On va lui donner à touba d'accord. « Euh, non. » C'est la marque locale dans le Batchamaï Mais une chose de sûre, ses frères qui sont restés ici, ils ne vont pas hériter de, de son héritage. Donc tu vois bien que quand la femme vient, on va la permettre à elle, mais on ne va pas partager ses biens entre ses héritiers. Selon ce principe, on ne va pas non plus lui donner la Touba. C'est la vie de Beth Hilel, pour le moment. « Amor la va D'accord, peut-être sur ça tu m'as répondu. Tu m'as dit que ce n'est pas parce qu'on va la croire à elle que c'est une cause. De permettre aussi son, son argent et ses biens, et donc forcément de le donner à Ktuba. Mais quand même, Hallo, Veallo, Misetère Ktubata, ni le mode. Viens, on va étudier ce qui a écrit dans sa Ktuba. Qu'est-ce qui a écrit dans la Ktuba la Qui a écrit dedans que le jour où tu te marieras avec un autre, tu pourras prendre ce qui a écrit. Est ce, que je me suis, ce que je me suis engagé de te donner. C'est-à-dire, en fait, il nous dit, Benjamin, il dit, t'as raison. Mon au par ma déduction par rapport si oui, j'ai planté. J'ai voulu te déduire que si on va le permettre pour ce, de se marier, et à plusieurs raisons qu'on va lui donner de l'argent, tu m'as cloué le bec. T'as raison, on ne peut pas déduire les lois d'argent des lois de, du fait qu'on va lui permettre de se marier, comme tu l'as si bien dit. Mais j'ai une autre raison. L'engagement de l'actuba, qu'est-ce que le mari écrit dans l'actuba Il n'écrit pas « quand je vais mourir, tu prendras cet argent ». D'abord, ce n'est pas vrai parce qu'il n'écrit pas comme ça. Ce n'est pas quand le mari meurt que la femme elle, elle, prend sa clouba Quand le mari meurt, la femme elle, pour le moins, continue à profiter des biens du mari, même sans prendre l' actuba. Il lui dit juste que si un jour tu voudras, tu iras te remarier, tu pourras prendre bas Donc maintenant, cette phrase-là, pragmatiquement parlant, on va dire comme ça, ce qu'il a écrit dans cette phrase-là, il écrit quoi Le jour où je reçois un droit d'aller me marier avec quelqu'un d'autre, je te dis bye bye et je récupère mon argent. Et bien c'est ce qui se passe aujourd'hui. Peu importe si pourquoi Khamim m'ont cru, cru à moi pour raconter qu'il est mort. Ils m'ont cru à la femme pour raconter que son mari est mort. Mais si Khamim l'ont cru Maintenant, elle reçoit une permission du Bedin d'aller se marier. Elle va aller se marier. Le jour où elle se marie, l'engagement de la Ktouba du premier mari elle lui dit Le jour où tu te maries, tu, veux que tu prends ton argent. Donc, elle prend son argent. Et là, les Khazrou, Bet Hillel, qui dit au Béchamay. Les Bethilel ont finalement accepté le propos de Béchamay. Que, comme le Lagman le dit, Dar on est d'Oresh, ce qui est écrit dans la Ktouba. Ce qui est écrit dans la Ktouba, ça fait office. C'est comme les contrats. On ne va pas selon les intentions, on va selon ce qui est écrit. Ce qui est écrit, c'est ce que ça engage. La phrase qui a écrit, Le jour où tu te maries, tu lui prendras ton argent. Elle a le droit de se marier, elle prend son argent. D'accord Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de notes. La